Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais pas fait euh, le dernier ou les deux derniers euh, plan with Me euh, parce que j'ai chopé la grippe. Euh, c'est super, alors que je suis pas encore remise du Covid. Euh, J'aime bien à chaque fois le mois précédent, on se dit ouais c'est bon le mois suivant on va vacciner. Ah bah ben, c'est trop tard, voilà. Donc euh, immunité naturelle, ok, mais c'est un petit peu euh, fatigant comme. Alors je vais essayer de pousser un peu sur ma voix. Il euh, faudra peut-être que je fasse des pauses, on sait jamais si ça fonctionne pas vous étonnez pas, c'est normal. Donc là, c'était une semaine euh, un peu euh, cocooning, bah, c'est là justement, euh, en plus, les prises de sens ne sont pas bien passées, je me suis retrouvée, on a dû me prélever sur le pied, ça fait mal, je me suis retrouvée avec 7-8 euh, piqûres euh, un peu partout, ça, ça, ça a été une semaine assez compliquée, et effectivement, c'est par là que j'ai chopé la grippe, donc là, euh, pareil, il y a des trucs que j'ai pu faire, des trucs que j'ai pas pu faire, euh, bah, parce que la grippe, ça craint, euh, mais euh, voilà, on était un petit peu en mode hola euh, mollo, et puis euh, des trucs tout doux, euh, tout Ouh. et on arrive à cette semaine, donc j'ai déjà noté euh, mes tâches à faire, <coughs> euh, je les ai toutes mises sur le côté, parce que je vais pas du tout chercher à équilibrer sur une semaine où je sais que je suis malade, et où je sais pas du tout comment ça va évoluer, et comment ça va bouger en fait. Donc, oh là, stop, on, on, on met la liste des trucs à faire, on fait, on fait, on fait pas, on fait pas, c'est pas grave. Euh, c'est aussi une semaine particulière pour plusieurs raisons. Déjà, euh, là, mes douleurs chroniques étaient tellement euh, importantes que euh, mon somnifère n'a plus fonctionné. Ça avait trop mal. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, s'il ne fonctionne plus, ça ne sert à rien de le prendre. Du coup, j'ai arrêté. Euh, alors pour info, je déconseille l'utilisation de somnifères autant qu'on peut. Hein. C'est quand même des cochonneries mais des fois on n'a pas le choix. Et, euh, et euh, quand on se fait réveiller toutes les 20 minutes euh, par la douleur, ben, euh, c'est nul les somnifères. Mais euh, ça se comprend aussi qu'on euh, on puisse dire, euh, non mais euh, sérieux, au secours, si vous voulez que je tienne l'année, il va euh, falloir m'enfiler. Hein. <rire> Donc voilà ce qui s'est passé pour moi, et malheureusement ça faisait euh, 5 ans, je dirais, que, que j'étais sous somnifère, tout en sachant que c'est pas une bonne chose. Euh, mais tant qu'on n'avait pas arrangé le problème des douleurs, euh, on ne pouvait pas bouger là-dessus. Donc bah, je continue à me réveiller tout le temps, mais euh, euh, tant pis, je ne bosse plus. Donc les conséquences sont beaucoup moins importantes. Là ce que j'ai fait, c'est qu'en fait ce masking tape, il est ancien, et... Euh, la, une partie c'était euh, c'était euh, abîmé en fait la colle elle vieillit quand même hein. donc j'ai enlevé euh, les, les, les premiers choix hop là et euh, j'adore au hein, pour info donc c'est deux euh, masking tape de taille différente un format classique avec la, le fameux motif de la vague excusez moi parce que si on met un, un truc derrière il va chercher le plus loin hein, qu'il a un truc devant le nez donc c'est la vague de Okusai. Il y a une magnifique édition du livre pour les personnes qui sont vraiment fans, parce que ça coûte une blinde, c'est un livre à 50 balles, je crois. Euh, voilà, je vais te règle. Euh, Sur l'expo euh, qu'il y a eu à Paris il n'y a pas, pas très longtemps, hein. en, en termes de vieux, pas très longtemps, comprendre euh, moins de 6, 7, 8, 10 ans. Quoi. Voilà, je vais faire tomber mon skin tape. Euh, comme je vous le disais, la semaine, là, je la sens un petit peu compliquée. Hein. Euh, donc, je vais me mettre de la force, du courage, des trucs que j'aime bien. Alors, Okusai, quand on dit que j'aime bien, c'est euh, son art pictural et c'est euh, officiellement, c'est le père. Mais il faut savoir que sa fille, euh, alors j'ai pas les prénoms, hein, euh, sa fille a euh, semble-t-il réaliser euh, beaucoup de ses œuvres hein. Donc, euh, puis en plus humainement, euh, euh, ça avait l'air d'être un gros crado. Alors, je ne sais pas à quel point, mais il est mort vieux. Mais euh, en fait, sur la fin de sa vie, je ne vais pas procéder comme ça. Sur la fin de sa vie, au Koussaï, euh, il déménageait tous les ans parce qu'il supportait pas de faire le ménage et euh, de nettoyer, de ranger, de réparer. Donc, en fait, à chaque fois qu'il avait bousillé une maison, il se cassait les les ailleurs. Alors, moi, c'est pas tout à fait le genre de personnalité avec qui j'aimerais vivre. Hein. <rire> Donc euh, humainement je suis pas sûre qu'on se serait bien entendu Mais j'aime beaucoup ses œuvres quand même et, euh, et en plus une partie de son boulot a été réalisée par sa fille Mais bien sûr sans, sans renommée, sans, euh, sans tout ce qui est censé aller avec ça voilà. Exploitation assez classique somme toute Ce qui ne veut pas dire que je ne réprouve pas quand même de principe Donc là je me mets aussi, à, on est toujours dans une thématique assez japonaise euh, parce que déjà bah, j'aime bien, et puis euh, les feuilles de ginkgo sont associées, euh, le ginkgo c'est le, le premier arbre qui a repris dans la zone euh, bombardée d'Hiroshima, et euh, de base c'est un, un arbre très fortement connoté au point de vue symbolique, de régénération de vie euh, longue, de... il y a vraiment cette idée de renaissance euh, et de résistance euh, que j'apprécie beaucoup, et puis c'est aussi un des gros symboles euh, de ma mère, parce que c'est une plante qui est utilisée en santé veineuse, comme tonique veineux. Et euh, un des bouquins avec lesquels j'ai appris à lire, euh, j'aurais pas dû, hein, parce que c'est un bouquin, il euh, y a des petits dessins style BD, mais euh, la plupart des adultes euh, auraient pas compris, donc moi je me sentais débile, parce que j'avais 5 ans et que je lisais un bouquin euh, euh, extrêmement complexe, avec plein de noms de molécules à rallonge, euh, genre euh, genre, j'en ai pas dans les dans, les, dans, les, dans les, dans le cerveau actuellement. Euh, mais euh, voilà, c'était feuille fait pour les personnes curieuses Mais il n'y a quasiment aucune chance que vous le trouviez C'est pas un, un grand tirage Et donc le, le ginkgo a une, une connotation extrêmement particulière pour moi euh, De vie, de, de, de survie, de, on, on, on redémarre, etc Et puis aussi une thématique maternelle qui pour le coup n'est pas du tout universelle euh, mais, mais tout à fait euh, personnelle Hop ah. Alors, cette semaine, il y a aussi un truc très particulier, c'est que c'est mes 13 ans, <rire> à moi. Euh, en fait, j'ai changé de prénom en passant au tribunal avec euh, en passant au tribunal avec une, une avocate et tout ça. Et, euh, le... Hop. et du coup, ça fait 13 ans que je m'appelle Prudence et que j'ai mon prénom à moi. Donc euh, du coup, je suis une personne qui a deux anniversaires. Euh, ça marche pas très bien encore au niveau des cadeaux j'essaye de pousser mon entourage à me faire deux anniversaires réels dans l'année, mais ça marche pas eh, on peut essayer hein, mais ça c'est pas pour autant que ça fonctionne euh, mais voilà il y aura sûrement euh, un petit euh, gâteau, euh, une place ou je sais pas quoi, là je regarde un peu c'est euh, Passion Planeur mais celui-là je, je vous avais dit c'est une marque américaine j'avais fait une commande chez eux, euh, très bonne qualité impeccable, mais je reprendrai pas parce que faut faire venir des États-Unis, il y a des énormes frais de port, et puis euh, euh, en France on, on trouve des trucs très très bien aussi. Alors celui-là je l'ai très peu utilisé parce qu'au final euh, c'est beaucoup de structures de ce type et euh, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Euh, par contre il y avait ah voilà bah, celui-là justement celui-là celui que j'aime pas trop en fait finalement. Ces deux-là je les ai beaucoup aimés. Il y a euh, vraiment orienté self-care. Euh, avec bon il y a quand même des trucs assez classiques avec des cases euh, tout doux euh, des choses à faire euh, des choses qu'on peut colorer coloriser mettre en couleur et tout ça euh, et puis des trucs assez doux genre là c'est just euh, chilling donc euh, traîner glandé quoi en français on va dire glandé euh, il y a des petites bougies un, un croissant euh, etc <coughs> méditer euh, tout ça donc là je regarde un petit peu s'il y a quelque chose qui me qui inspire. Euh, Quelque chose un petit peu d'encourageant et euh, on avance pas à pas. Quoi. Euh, ah bah voilà, ça, ça me plaît. Keep going, keep growing. Alors, euh, désolé pour l'accent. Donc, euh, on continue euh, d'aller de l'avant, on continue de grandir, de pousser, en fait, comme une plante. J'aime beaucoup les, les métaphores qui s'appuient euh, sur la nature et des choses qui vont parler instinctivement un peu à toutes les cultures, euh, parce que souvent on a des, des choses qui, euh, qui vont très bien sur, euh, sur une culture euh, grâce aux au dictons, mais ça se traduit pas forcément très bien et euh, au niveau des humains aussi en fonction de d'où ils viennent, de leur histoire, de leur passé. Mm. Ouais. C'est pas forcément aussi efficace que des métaphores vraiment quasiment liées à l'espèce, liées à la vie elle-même. Donc là, l'idée c'est euh, voilà, Be kind to you, être gentil avec soi, c'est tout à fait ce qu'il va me falloir pour cette semaine. T'en demande pas trop, fais ce que tu peux mollo et tout ça et puis récupère euh, encore une fois au point de vue santé un petit peu la poisse. Enfin la poisse non, je crois pas à la poisse mais euh, c'est plutôt que quand on a un truc qui déconne ça a tendance à déconner en série puisque le, le corps c'est pas un organe qui fonctionne tout seul. Donc si jamais euh, vous avez de la fatigue dans votre système immunitaire, il peut être euh, bah, fatigué aussi. Du coup, vous chopez un truc, vous êtes encore plus fatigué. Donc forcément, il euh, y a plus de risques euh, que euh, des douleurs euh, chroniques se réveillent un peu plus violemment, etc. Merci Loch Ness. Je sais, c'est pas évident. Euh, c'est plutôt ce type de réaction en chaîne. Et, euh, donc là, j'ai eu un, un pépin de santé sur un terrain fragile, et puis... Euh, Bon, bah, la suite logique, effectivement, c'était euh, bah, tout s'est pété la gueule en série. Et puis, il bah, faut se remettre. Mais se remettre, bah, ça prend du temps. Et ben bah, il faut le prendre. Comme ça. pêcher tout. Donc là, j'ai mis euh, mes détails, puisqu'en ce moment, je reprends euh, beaucoup la méditation. Et notamment les exercices respiratoires. <rire> je ne pas. Là. Les exercices respiratoires. Parce que suite euh, au Covid, c'est devenu vraiment... Euh, euh, euh, un gros carnage, je respire euh, mal, n'importe comment, puis bah là, là avec la, la grippe par-dessus, euh, euh, c'est franchement euh, assez lamentable, et puis, comme c'était ma spécialité euh, professionnelle, je le, je le vis un peu en mode, <rire> what the fuck, comment est-ce que j'ai pu perdre autant, <rire> la loose euh, donc là on a des petits personnages aussi, euh, j'aime bien parce que c'est des, des femmes, elles sont dynamiques, elles bougent, mais euh, je ne les utilise pas trop parce que c'est très grand sur l'agenda. Euh, donc ça veut dire qu'après je vais pas noter, ne euh, vais pas noter euh, d'autres choses. Il euh, y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des petits messages très euh, positifs. Euh, C'était vraiment une très belle... Euh, Très belle planche, ça, mais je me sens pas vraiment d'humeur à, à sauter partout là. Quoi. <coughs> voilà. Euh, au point de vue esthétique, est-ce que ça me convient Oui. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, hein, ça, c'est ce qui est prévu. Et puis, bah, là, par exemple, euh, ce qui est. Ah, mais bah, j'ai oublié quelqu'un, tiens. Il faudrait que je lui dise que j'annule. Euh... Voilà, une tâche à faire en plus annuler Laura. Euh, souvent, voilà, par exemple, je, je suis il y a deux semaines, <coughs> ce qui était prévu, c'était les étiquettes là. Et puis finalement, il j'ai vu des gens le lundi après-midi, le mardi matin, euh, le mercredi midi, le mercredi après-midi. Le... Non, ça c'était la prise de sens, c'est autre chose. Euh, et j'avais un rendez-vous le 17 que j'avais oublié de... De reporter parce que ça s'est fait par euh, par mail et j'ai oublié de reporter sur le l'agenda papier donc souvent le début de la semaine <coughs> faut peut-être pas trop blinder de décoration euh, en fonction de, de votre vie de votre mode de vie et de comment ça se passe parce que moi je sais que euh, souvent on part sur une semaine quasi vide il n'y a rien et puis euh, un petit coup de fil et hey, je passe sûrement si bah c'est arrivé tiens la semaine dernière euh, sauf que bah, le jour même, euh, je passe sur Nancy euh, parce que j'ai pas mal de, de potes qui sont pas du tout dans le coin. Je passe sur Nancy, je pourrais venir te voir et tout ça. Et puis en, en fait, on n'a pas fait parce que j'ai la grippe et que je suis contagieuse. Euh, mais sinon, voilà, il y aurait encore eu un, un, une après-midi bloquée pour une copine. Euh, et ça, c est, c est, avec mon mode de vie, c'est très, euh, ça se fait très souvent euh, parce que comme je peux pas me déplacer euh, et que les gens le savent. Euh, et que j'ai pas mal de personnes qui habitent pas tout à fait sur Nancy, euh, bah, ils m'appellent en fait, à la dernière minute et ils me disent euh, « je suis dans le coin, est-ce que je peux passer euh, ?» Ou alors, euh, deux jours avant, quand ça se programme pour eux, euh, ou qu'ils se rappellent hey, « mais attends, je passe sur Nancy, est-ce que je peux aller voir Prudence et tout euh, ?» <coughs> Donc voilà, mon emploi du temps là-dessus, il est très... Euh... Pouf, ça arrive comme ça, et il euh, faut, faut quand même que j'ai euh, la place pour pouvoir euh, noter tout ça. Mais là, c'est vrai que le dimanche, j'aimerais bien me le réserver euh, à moi et à ma famille pour euh, ce, ce moment particulier. Euh, là, j'ai pas laissé de place pour le mercredi après-midi. Bon, ben bah, voilà, on verra bien ce qui se passe s'il y a quelque chose. Euh, J'espère que vous allez euh, passer une bonne semaine. pas oublier euh, vos objectifs aussi de la semaine ça. Là, j'ai déjà rempli pour la semaine suivante également... Euh, parce que il y avait une raison oui c'est ça parce que le kiné est en vacances du coup j'ai essayé d'enlever proprement mes stickers et j'ai tout arraché voilà crade super crade du coup j'ai replanqué avec du masking tape parce que ça a arraché sur la longueur Voilà, au lieu d'arrêter proprement les choses en découpant voilà, alors essayez de faire plus propre que moi si vous y arrivez, c'est tout à fait faisable. Donc j'ai collé des gros stickers, et puis on est parti visiblement sur une semaine euh, d'orientation cocooning. Et puis après, voilà, c'est de nouveau, euh, de nouveau la, la, la vie classique, quoi. Voilà, <coughs> j'espère que vous avez vraiment passé une bonne semaine, et euh, que ça va être cool pour vous, et qu'il y aura plein de belles choses. Et bah voilà, <rire> bye